pour vous présenter cette vidéo euh, vidéo euh, montée à l'occasion d'une formation d'entraîneur formations qui sont initiées dans le cadre des politiques d'accès au niveau et qui ont vocation à s'étendre dans le cadre du projet Paris 2024 formation qui vise la montée en compétence de tous nos entraîneurs. Ces formations visent trois objectifs, l'intervention sur un thème précis d'un expert de la discipline ou d'autres disciplines, du partage d'expérience et la volonté de diffusion sur les territoires. Je vous laisse avec Corentin qui va vous guider sur cette première vidéo générique qui va donner lieu à la production d'autres capsules plus thématiques autour de, de, de la préparation physique. Donc précisément sur cette formation, nous sommes à TSF, Tremplin Sport Formation à Voiron, sur le site du pôle olympique de Voiron. Donc ça c'est bien sympa pour les entraîneurs. Et on fait une formation sur la préparation physique. Alors il faut savoir que dans ce cursus de formation, chaque année il y en a quatre ou cinq des formations qui sont mises en place. Elles vont de 2 à 5 jours. Pour tous les entraîneurs, ils peuvent s'inscrire. Là par exemple on était 16 sur celle-là, donc ce qui est quand même un, un volume assez important. Et l'idée à travers ces formations, c'est que eux, quand ils rentrent chez eux dans leur ligue, qu'ils dispatchent aussi l'information et, euh, et tous les exos qu'ils ont rencontrés pour qu'un maximum d'entraîneurs en France puissent bénéficier de tout ce qu'on leur apporte tout au long de ces années. Contenu du stage, du coup préparation physique avec euh, cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce que parfois on a eu des formations décontextualisées de l'escalade, mais là c'était spécifique à l'escalade et pour les disciplines de bloc et de difficulté. Donc il y a un préparateur physique, Mathieu Carpentier, qui est intervenu les deux matinées sur la préparation physique bloc et difficulté, encore une fois, sur la prévention des blessures, mais aussi l'optimisation de la performance. Et après les après-midi, il y avait Nicolas Januel, qui est intervenu, entraîneur FFME national, qui est intervenu sur la préparation spécifique bloc et Mickaël Fuselier qui est intervenu sur la difficulté. L'objectif c'est que tous les entraîneurs qui viennent ici en fait bénéficient d'un suivi sur plusieurs années. Donc euh, il y a quatre ans on a commencé avec un, un groupe élargi euh, qui ont suivi les quatre années donc ils ont eu un gros apport hein, en termes de formation. Alors formation ça peut être sur la préparation physique, la préparation mentale, sur le métier d'entraîneur en lui-même. Il y a beaucoup de panels on dont on leur fait bénéficier. Et, euh, et à chaque fois, ils montent d'un niveau. Donc on, on empile quelque part les connaissances pour qu'ils soient vraiment performants et qu'ils fassent surtout les choses dans l'ordre. Et après, l'année prochaine, on va repartir avec un nouveau groupe élargi. Il y aura en gros euh, deux suivis d'entraîneurs avec des niveaux différents qui vont se suivre.